Le monde, c'est Ginelli, Aujourd'hui, on se retrouve pour le CDD numéro 37, commenté par moi-même Ginelli, Alors, je le présente très rapidement. Euh, je suis éditeur euh, pour la tips, donc euh, j'ai déjà fait un edit pour la tips. Donc, la trop du signal qui Rose. Normalement, j'aurais dû faire le 05 à TeamTage, mais j'ai un problème avec mon ordinateur. Donc, MP après la suite et euh, il ne voulait pas tarder à arriver d'ailleurs. Le montage, allez, c'est parti. On commence avec le clip. Alors, Désolé euh, pour le clip, on n'aura pas de, de clip sur So Far pour la simple et bonne raison que vu qu'il n'y a pas de mode studio, c'est un peu compliqué en ce moment pour que tout le monde puisse règle parce que tout le monde n'a pas de règle et donc ceux qui n'ont pas de règle, ben, tant pis pour eux. Et euh, bon, bah, On aura du coup un clip sur Black Ops 2 réalisé par notre nouveau membre, l'eau, donc bienvenue à toi. Et donc il est euh, sur Raid. Euh, il tente, il tire aux pompes, il recharge deux fois, et là il fait un stun swag avec la semitex et il tire, et ça rentre, et donc c'est magnifique. Joue à toi! Allez, maintenant on passe au clip fail, on C'est cette fois sur Warfare parce que Val c'est Valy qui l'a fait et lui il peut règle, donc c'est super. soit une box One il peut règle. Alors il est sur la map trip au Morse, zoom ajustable en avantage. Il arrive au drapeau, il vise, il tue un mec mecs, coaching. Troisième mec, les brocs Quatrième, encore Broc. Cinquième, Broc. Et sixième, c'est très très dommage. C'est un super enchaînement. Mais il aurait pu faire au moins la Quad os C'est voilà, dommage, mais bon, hein, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous dis peace tout le monde, ciao.